Dans l'imaginaire des Européens, euh, les inondations sont des catastrophes naturelles qui touchent d'abord euh, l'Asie et l'Amérique. Nous avons tous en tête les, les inondations du Bangladesh ou celles causées par le cyclone Katrina aux états unis Or, euh, les inondations font autant de dégâts et de victimes en Europe qu'en Asie ou en Amérique. L'Agence euh, Européenne de l'Environnement, dans un de ses nombreux rapports, sur les inondations, indique qu'il y a eu 1491 grandes inondations en Europe, de 1980 à 2011. Ces inondations ont fait 4349 victimes et 141 milliards d'euros de dégâts matériels, dont seulement 35 milliards d'euros ont été couverts par les assurances. L'Agence européenne de l'environnement constate dans le même rapport une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations depuis 1980 et attribue cette augmentation à des changements d'utilisation des sols essentiellement par l'urbanisation. Ainsi, Paris, Barcelone, Bucarest et Thessalonique ont les trois quarts de leur sol imperméabilisés, ce qui rend ces métropoles très vulnérables aux inondations. Enfin, l'Agence européenne de l'environnement considère que le changement climatique va probablement augmenter la fréquence et l'intensité des inondations dans le futur dans une grande partie de l'Union européenne, mais probablement aussi pas uniformément. Le Centre européen de prévention du risque d'inondation, un think tank proche des institutions européennes, fait un constat similaire. Pour lui, euh, l'augmentation récente des victimes et, et dégâts des inondations est due à la croissance des populations, des biens et des activités dans les zones inondables, ainsi qu'à l'impermabilisation des sols. Comme le montre cette carte des inondations en Europe de, de 1998 à 2009, c'est la Grande-Bretagne et l'Europe centrale qui ont été les plus inondées. Euh, et, et parmi les, les régions euh, méditerranéennes, le Languedoc et la Catalogne. Depuis 2009, nous avons eu de, de grandes inondations en Europe, comme par exemple, en 2014, dans le Gard et euh, l'Hérault, avec euh, plusieurs victimes et des dégâts estimés à 400 millions d'euros pour la seule métropole de Montpellier. En 2015, euh, dans les Alpes-Maritimes, avec une vingtaine de victimes et des dégâts estimés à plus de 500 millions d'euros. En 2015, toujours en Angleterre, avec des dégâts estimés à 6,7 milliards d'euros, les habitants de la ville de York ont dû être tous évacués. Et Ces inondations ont provoqué une grande polémique sur l'inefficacité des mécanismes de protection et les coupures dans le budget inondation opéré par le gouvernement conservateur. On a eu également des inondations en 2016, récemment, dans le sud de l'Allemagne, et aussi euh, dans le nord-est de la France, avec 1 milliard d'euros de dégâts pour la seule île de France. Et euh, là aussi, les habitants de la ville de Nemours ont dû être euh, évacués. Voyons maintenant quelques chiffres sur les inondations en France. Un Français sur quatre euh, habite sur une zone à risque d'inondation, soit un emploi sur trois et 19 000 communes. Le coût annuel des dégâts matériels oscille entre 650 et 800 millions d'euros, mais il a dépassé 1 milliard d'euros ces dernières années. On estime à 30 milliards d'euros le coût d'une crue centenale en île de france euh, En 2016, nous n'avons eu qu'une crue euh, centenale. Le coût des dégâts des inondations classées catastrophes naturelles est causé pour 45% euh, par le débordement des cours d'eau, euh, pour 45% euh, par le ruissellement, euh, un pourcentage qui est en, en augmentation constante, et pour 10% à la, à la submersion marine et à la remontée de, euh, de nappes. L'État et les collectivités locales et territoriales consacrent environ 300 millions d'euros par an à la lutte contre les inondations. Euh, 70% vont euh, pour l'entretien et la réparation des digues, 20% pour la rétention des eaux en amont et seulement 10% pour la sensibilisation, la prévision et l'adaptation. Voyons maintenant quels sont les impacts présents et futurs du changement climatique sur les inondations en région méditerranéenne. Deux types d'aléas climatiques sont à l'origine des inondations en région méditerranéenne. D'une part, des pluies extrêmes appelées épisodes méditerranéens et d'autre part, des tempêtes littorales. Les épisodes méditerranéens ont lieu le plus souvent à la fin de la fin de l'été à la mi-automne. La mi euh, l'air chaud et humide de la Méditerranée est poussé par le vent marin vers la Terre et lorsque cet air chaud rencontre de l'air froid, il y a condensation en nuages et pluie. Les épisodes méditerranéens entraînent le débordement des cours d'eau, la remontée des nappes et le ruissellement, tandis que les tempêtes littorales entraînent la submersion marine et le ruissellement. Les données de Météo-France ne mettent en évidence aucune augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens depuis un siècle, alors que leur intensité a augmenté de 30% sur les 50 dernières années. Euh, ce qui caractérise les épisodes méditerranéens, c'est qu'ils sont très brefs, intenses et localisés. Euh, par exemple, à Montpellier, le 29, octobre, euh, le 29 septembre 2014, euh, il y a eu 300 mm de précipitations en, en seulement 4 heures, et à l'ODEV, le 13 septembre 2015, il y a eu 300 mm de précipitations en 3 heures. Il en découle des inondations dites éclairs, qui sont difficiles à, à prévoir et à contrôler euh, par les pouvoirs publics. Des chercheurs de Météo France et des, et des universités de Montpellier et de Grenoble ont simulé les, pré les précipitations passées et futures de plusieurs départements, départements du sud-est de la France à l'aide de plusieurs modèles climatiques. Le modèle climatique qui explique le mieux euh, les précipitations euh, de 1985 à 2014 est celui qui prévoit une augmentation des précipitations à partir de 1980. La remontée du niveau de la mer va également accraver le risque d'inondation des zones littorales. La Méditerranée a, a, a monté de 20 cm depuis un siècle un réchauffement climatique de 2 degrés à l'horizon 2060-2100 provoquera probablement une remontée de 1 mètre du niveau en moyenne par la dilatation thermique de l'eau de mer et la fonte des, des glaciers. Et La remontée pourrait atteindre plusieurs mètres avec un réchauffement de 2 à 4 degrés. Le réchauffement climatique, en cours, altère le cycle de l'eau, provoquant toujours plus d'inondations et de sécheresses. Mais l'inverse est vrai aussi. L'altération du cycle de l'eau par l'urbanisation, la déforestation et la surconsommation d'eau douce contribuent au réchauffement climatique. Il est dommage que le GIEC ne prenne, ne prenne en compte que les émissions de gaz à effet de serre comme facteur à l'origine du réchauffement climatique. La photographie euh, d'une euh, ville de Slovaquie sur la diapo illustre le phénomène de spot de chaleur. La température à la surface des toits est beaucoup plus élevée que celle au sommet des arbres dans le parc. Avoisinant. La forêt euh, a un rôle de climatiseur euh, par évapotranspiration et non pas seulement euh, de cap euh, euh, un rôle de capteur de CO2. Une urbanisation non maîtrisée aggrave le risque d'inondation par ruissellement sur des sols imperméabilisés, mais aussi augmente la température dans les villes.